secteur porteur dans notre région, 16% de l'emploi, plus de 200 000 salariés, les professionnels du secteur y viennent pour innover des contacts et faire la promotion de leur technologie. 5 000 personnes attendues jusqu'à jeudi soir. L'une des nouveautés cette année, des robots collaboratifs pour soulager les salariés dans leur travail. De plus en plus, le monde de l'industrie a des problèmes de recrutement à peu près à tous les niveaux de l'entreprise. a aussi des problèmes d'arrêt de travail parce qu'il y a des tâches de plus en plus pénibles. Dans tous les secteurs d'activité, quand vous avez un, un quelqu'un qui travaille depuis 10 ans sur une machine qui va être arrêté trois semaines pour un lambago, va être très difficile à remplacer. Donc on se dit que les investissements sur du matériel qui va aider la personne sur son lieu de travail ne sont pas des investissements perdus et en plus, l'État Aide de plus en plus la CRAM, hein, la caisse les caisses régionales d'assurance maladie, subventionnent les entreprises qui vont vers ce secteur. L'innovation technologique créatrice d'emplois également, bien sûr.